Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Vox Days Luxembourg, je du bruit. Bon, ça fait un peu répétition parce que j'ai l'impression d'avoir déjà fait ça l'année d'avant et l'année d'encore avant, mais s'il vous plaît un peu plus de bruit. Ah là là, c'est mieux. Donc bienvenue, alors je vais vous faire quelques petits slides introductifs, mandatory, tout ça, puis vous raconter un peu la vie tout ça. Et après on va commencer directement avec la keynote. Euh, donc bienvenue à tous, euh, au nom de toute l'équipe euh, de Vox Days Luxembourg. Euh, bon, je ne vous fais pas forcément l'historique, mais je vous le mets là. Donc euh, si un jour ça passe euh, sur Youtube ou quoi que ce soit, vous ferez pause et vous regarderez. Non, blague à part, c'est la troisième édition cette année. On est, euh, bah, on est assez content euh, que ça se passe bien. Chaque année on augmente euh, le challenge, le nombre de participants, le nombre de sponsors aussi. Euh, Vox Days, c'est une franchise qui a lieu à Luxembourg, mais qui a lieu dans plein d'autres villes euh, d'Europe et d'ailleurs. Euh, c'est toujours des événements qui sont faits par les communautés de développeurs locales, avec des tickets relativement abordables, et euh, du contenu de grande qualité. On peut d'ailleurs dire bravo aux speakers. Il y a 14 événements Vox Days, donc si vous voulez un peu voyager, n'hésitez pas à les regarder, il y en a un peu partout. Et ça fait partie de la famille des conférences d'Evox aussi. Donc c'est des conférences, aussi, hein. donc, des conférences de plus locales, on va dire, pas par, par, par pays. L'organisation, euh, bah, l'équipe, c'est une équipe qui passe, donne beaucoup de son temps personnel euh, pour l'organisation de cet événement. Donc C'est euh, initialement l'équipe qui est, est l'équipe du Yajug, donc du Java User Group. Même si en réalité, Vox Days, même si ça part de la communauté Java, ça s'étend à beaucoup plus que ça. C'est un peu plus généraliste. Et euh, donc n'hésitez pas à aller parler avec les gens de l'équipe, ça fait plaisir, on est des êtres humains. <rire> et on, vous nous reverrez à la keynote de fin tous ensemble euh, à nouveau. Cette année, on a 17 sponsors euh, qu'on remercie grandement. Deux sponsors Platinum, donc euh, Sphère et Expertise, merci beaucoup pour votre support. Euh, c est, c est, sans, les, sans les sponsors euh, en général et les sponsors Platinum en particulier, euh, c'est impossible de faire un événement avec le niveau de prix qu'on a là et avec la qualité d'animation qu'on a aussi euh, dans les couloirs, dans les travées hein, c'est toujours sympa d'aller voir les stands des, des sponsors qui sont là pour euh, vous en mettre plein la vue euh, on a 12 sponsors gold euh, cette année et 3 sponsors bronze qu'on remercie évidemment grandement aussi pour leur support il faut que je tienne le micro plus haut c'est mieux comme ça vous êtes sûr parce que du coup vous m'entendez en fait <rire> euh... Speaker, cette année, on avait 200 soumissions de talks à lire, à parser, à analyser, à choisir, pour un comité, avec un comité de, de, de 15 personnes. On a retenu 38 conférences, et croyez-nous, c'est un crève-cœur d'enlever les autres. Et on a 50 oratrices-orateurs, ce qui a des conférences, évidemment, où il y a plusieurs orateurs, dont la keynote, par exemple, qui va suivre. Et il y a vous, cette année, 500 personnes. Euh, bravo à vous! Hein. Ils s'applaudissent eux-mêmes, c'est génial. Et euh, donc, bah, l'évolution est constante. 300 la première année, 400 la deuxième année, 500 la troisième année. Voilà. Le programme, bon, vous avez des programmes papier pour ceux qui veulent les voir. Il est disponible sur l'application VoxRin euh, 2 sur Android, iOS et en version web. Sur les mobiles, prenez plutôt les, les versions app euh, que la version web. Si vous avez une tablette ou un, télé, un, un ordi, euh, la version web marche bien. Et euh, sinon, les versions papier sont disponibles à l'accueil. Hein. Tout est filmé, sera disponible la semaine prochaine normalement sur notre chaîne YouTube, peut-être même avant, mais nous on a un peu d'édition pour changer les titres, mettre les noms des speakers et tout ça dedans. Donc c'est ça qui prend juste un petit peu de temps, sinon l'équipe technique de Beveren qui fait la captation vidéo va très très vite. Les pauses, donc, euh, à 10h, à 15h, à 17h, juste après la keynote, une quinzaine de minutes. Euh, faites attention pour, ces poses, pour les pauses courtes de 15 minutes de bien retourner dans les salles après, de ne pas louper le talk suivant. Attention, pendant la pause repas de 12h30 à 13h30, ne manquez pas les quickies qui sont des petites présentations de 15 minutes, en général très efficaces, bien menées et tout. C'est dans les salles, vous pouvez emmener, vous avez des pasta box pour le repas, vous pouvez emmener les pasta box dans les salles pour aller regarder les présentations, donc n'hésitez surtout pas, c'est très important. Vous avez tous eu normalement un sac du conférencier à l'entrée avec les goodies, normalement un jeu de cartes aussi qu'on a fait faire exprès. Merci aussi aux gens de Commit Strip. Donc c'est un jeu de cartes classique, sauf qu'il n'est pas classique. Pour ceux qui l'ont déjà ouvert, il est chouette. Il euh, y en a un par personne, n'hésitez pas à aller chercher. Euh, le schedule papier, alors on ne l'a pas mis dans le sac en fait. Là j'ai mis ça, on l'a mis à disposition, donc, euh, pour que vous puissiez en avoir quand même à la caisse au cas où. Ce soir, meet and greet à 20h30, à la brasserie, euh, Wenzel, à la brasserie Wenzel, près de l'abbaye Nomenster. Donc c'est l'esplanade la, de l'abbaye la, de Nomenster. C'est sponsorisé par IBM et il euh, y a une navette, si vous n'avez pas reçu le mail, il y a une navette qui part d'ici, qui va jusque là-bas et qui revient ici à 1 heure et quelques du matin. Donc euh, surtout, euh, vous pouvez la prendre à l'aller mais pas forcément en retour. Si par exemple vous avez vous logez en ville ou que vous, vous prenez le, reprenez le train de là-bas, euh, elle est à disposition. Après, si vous la loupez, il y a le bus 175 et d'autres bus. Tous les bus sont gratuits le soir de la fête nationale, donc euh, vous pouvez circuler en ville avec les bus. En revanche, si vous êtes véhiculé, pour ceux qui sont jamais passés en ville, n'essayez pas d'approcher trop la ville en voiture. Garez-vous plus loin et prenez les bus. L'année prochaine, alors, il ne vous échappera pas que l'année prochaine, on fait toujours le 22 juin, la vête de la fête nationale, l'année prochaine c'est un samedi. Je ne vais pas faire un sondage énorme en disant que je ne pense pas que vous viendriez tous un samedi. Donc on va probablement le faire le 21 juin, on a encore à définir la formule. Et euh, donc on va faire une annonce un peu d'ici l'automne, cet été ou à l'automne, euh, de la manière dont ça va se passer. Il y aura peut-être euh, une autre manière de procéder, on verra bien. En clôture, il y aura une keynote euh, par Nicolas Deloff, qui va être euh, qui est le, est le gars qui s'auto-apprécie beaucoup. Et, et a raison. Euh, donc partez pas en avance, c'est vraiment dommage de louper la keynote, ça va être assez festif. D'ailleurs, tu pas le choix.